Bonjour et bienvenue dans cette petite démonstration vidéo pour vous montrer comment faire une copie des feuilles de calcul Google qui sont déjà configurées pour construire un diagramme. À noter que les étapes présentées dans cette vidéo fonctionnent pour tous les types de diagrammes présentés dans cette ressource. Il vous suffit de sélectionner la ressource. À partir de son compte Google, si vous n'avez pas un compte Google, vous ne pourrez pas faire une copie. Donc, vous devez avoir un compte Google, vous créez une copie et cette copie vous appartiendra. Le document vous appartenant, vous êtes maintenant libre de pouvoir le renommer et de modifier le contenu à votre guise. À noter que tous les diagrammes ont quelques modèles déjà préconfigurés. Pour faciliter la navigation, vous pouvez le faire via le menu qui vous est offert sur la page d'accueil ou via les onglets qui se retrouvent au bas de l'écran. Je vous souhaite donc une bonne exploration.